Aujourd'hui, je vous montre comment créer des bougies, soit avec euh, de la paraffine qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage, soit faire du recyclage des fonds de bougies qu'on a déjà utilisés. Et pour faire ça, on a besoin d'une vieille casserole, qui n'utilisera plus en cuisine, quelque chose pour chauffer, un bâton en bois ou une vieille cuillère, des contenants et j'y vais récupérer des vieilles tasses tout euh, différentes que j'ai trouvées dans les vieilles armoires des grand-mères. Il faut la mèche. Et si vous voulez, on a aussi pour les parfumer. On va commencer avec de la paraffine nouvelle, on va la faire chauffer, Il faut faire attention hein? On n'a besoin de rien rajouter Ça devient vraiment comme de l'eau. On va rajouter un peu de lavande. la mèche au centre on peut mettre simplement deux crayons et tant qu'il refroidit dans la seconde bougie on fait on met des restes de, de bougies On peut mélanger aussi des couleurs, c'est sûr que les rouges ce sera un peu plus clair. J'ai rajouté de l'orange et du blanc. Faites bien attention, hein? c'est quand même une chose à faire comme il faut pour pas se brûler. Et maintenant je prépare le reste des bougies à la vanille. Après une demi-heure, la cire elle commence un petit peu à solidifier, mais il faudra attendre encore. Si la mèche n'est pas bien centrée, n'hésitez pas à vérifier dans cette demi-heure, parce que puis ça sera trop tard. Après une heure, la cire elle est complètement sèche. On peut couper les mèches. Les bougies, elles sont prêtes. J'espère que cet atelier, ça vous a plu. Et surtout, à bientôt. Ciao